Salut gang, c'est écoutez on va tourner sans floraison, euh, la Grow Vipar Spectra, les deux lumières, là, la XS2000 et la P2000, on va faire une défoli défoliation, on va couper toutes toutes, tout les feuilles là, en bas du plan, 5-6 pouces, Là, on va juste voir des branches, on veut pas de petites, petites cocottes, on veut que toute l'énergie de la plante se concentre en haut de la plante, dans les grosses fleurs, les grosses cocottes, donc, euh, défoliation, on va prendre le temps de couper des boutures et des belles tiges. On va essayer de faire faire des racines à ça pour pouvoir les appeler des clones. Et on fait une recherche de phénotypes. Là, on veut vraiment trouver un cannabis winner, qu'on va pouvoir fumer ça là, toute l'année. Euh, on a le GMO Animal Cookie numéro 3, qu'on a beaucoup d'espoir. Et le Doji numéro 1 aussi, qu'on se croise les doigts, que ça ait des, qui donne un, un bon résultat en arômes, en terpène. Euh, on a deux couches couches, on les connaît. Piquet, Pink couche numéro 4, c'est terminé, on va le laisser aller en floraison de dernière fois. King numéro 4, dernière fois qu'on va voir ça ici à Winman en floraison, c'est terminé après. Donc on se croise les doigts là, pour que les clones euh, fonctionnent. Et si on n'aime pas le goût du doji numéro 1, on va tuer les clones, ça sert à rien de continuer sans floraison. Et c'est la même chose pour le GMO Animal Cookie numéro 3. Si on n'aime pas les, le goût du Buds, on va tuer les clones, ça sert à absolument à rien de continuer ça. On va popper d'autres seeds. Euh, et puis that's it. Donc Vipar Spectra, on va aller voir ça, ce qui se passe. On va aller voir ce qui se passe dans la tente. Immédiatement. Salut gang, c'est du sérieux. On est de retour avec les deux Vipar Spectra. La XS2000 de Vipar Spectra et la P2000 de Vipar Spectra. On va tourner sans floraison. Eh et oui, eh oui, les lumières, euh, on va peut-être augmenter l'intensité. On va regarder le PPFD. On va prendre une application sur notre cellulaire, là, une application gratuite. Il y en a plusieurs. Et... Euh, on applique, là, on met notre cellulaire là, à la hauteur euh, du dessus de la plante et on regarde quelle est l'efficacité de la lumière. À quel point là, la lumière euh, atteint notre plante. Euh, les plantes là, qui sont plus dans les coins euh, ont moins de lumière. Le, le PPFD va nous l'indiquer. En floraison, le PPFD, c'est un chiffre là, alentour entre 800 et 1000. Donc on va regarder s'il faut euh, monter la lumière en hauteur, augmenter peut-être le dimer, on a deux lumières ici, euh, donc ça va être facile à atteindre là, le 1000 ppfd. On va euh, trimer un peu, on va euh, faire de la défoliation, tout ce qui est en bas ici, là, ça va être juste des petites petites cocottes, c'est pas ce qu'on veut ici à Winman. On veut des grosses cocottes sur le dessus, donc il y en aura pas beaucoup, mais ce qu'on veut, c'est pas une grosse quantité, c'est vraiment savoir est-ce qu'il y a un plant là-dedans qui va devenir un keeper, un keeper, c'est quoi C'est une plante mère qu'on va garder là pendant six mois, un an, euh, le temps qu'on veut finalement. Et puis on va couper des boutures, et puis on va euh, en, en trans transformer ces boutures-là en clones. Une bouture, c'est seulement là une tige qu'on coupe et le clone, c'est quand la bouture a des racines. Donc, euh, c'est de cette façon-là qu'on peut fumer le même, même, même cannabis à l'année, toute l'année, en gardant une plante mère, en coupant des boutures, en mettant ces boutures-là euh, dans une petite gelée ou une petite poudre pour euh, faciliter à générer des racines. Et ces boutures-là vont obtenir des racines, on va les appeler des clones, et ces clones-là, on va pouvoir en faire des plantes comme ça, tourner sans floraison et finalement fumer les cocottes et recommencer le cycle, le cycle avec notre plante mère qu'on va garder vu qu'on va avoir goûté ce cannabis-là et qu'on va l'avoir aimé. C'est ce qui se passe avec les deux couches-couches dans le fond là-bas. C'est euh, un de mes amis qui m'a donné cette plante-là, il y a un an, couche-couche de DNA génétique. Présentement... Je commence cette année d'en fumer, euh, mais je suis pas capable de trouver une autre plante qui est capable de de battre ce, ce goût-là. C'est pas parce que c'est un goût exceptionnel, c'est un, un, un goût de diesel. Euh, je, je suis en train de comparer toujours mon cannabis avec du good supply. Euh, c'est euh, un bon diesel, mais un peu manqué, vous comprenez. Ce euh, serait un genre là, de, de, de Driftwood Diesel de San Rafael mais qualité Good Supply, vous comprenez donc c'est vraiment un, un genre de... de c'est-tu Good Monkey? de Good Supply, là, tu sais qui est, on l'aime plus bien, bien, là, quand on est habitué à fumer des cannabis, là, de, de, comme Tribal, euh, de Canara Biotech, euh, Les produits San Rafael, à la limite, les Pure laine, on aime les Pure laine à Winman, on n'est plus capable de fumer du good supply, même si c'est le meilleur good supply ou le deuxième meilleur good supply. À force de fumer de la qualité, oh, on est tanné. On est tanné de fumer de, de, de la qualité ordinaire. Donc les deux couches-couches qui sont là, euh, j'ai encore coupé des boutures. Euh, j'ai rien trouvé d'autre à date. On va couper des boutures pour essayer d'avoir des clones. GMO Animal Cookie, on va couper des boutures pour avoir des clones. Le Glouki là-bas, ça va être la dernière fois qu'on va voir sans floraison. C'est terminé. Aujourd'hui, j'ai fumé du Pinkouche numéro 4. C'est terminé. C'est terminé. Je ne prendrai pas de boutures de clones du Pinkouche numéro 4. Euh, il me reste encore un, un, un, un petit plan à tourner en floraison. Euh, donc Après celui-là, il m'en reste un dernier. Ça va être terminé. Donc ça c'est terminé, ça j'ai hâte de voir ce que ça va goûter, si c'est pas bon, on va tuer les clones, le doji numéro 1, si c'est pas bon, on va tuer les clones, ça c'est terminé, ça, on veut que ça se termine, mais on a rien pour les remplacer. Donc, regardez ce que ça a de l'air, ça va être un peu plus éclairci, parce que, parce que je veux... Euh, je vais essayer d'avoir euh, un ou deux clones s'il n'y en a vraiment pas beaucoup. là. C'est incroyable, j'ai rien. Je vais être obligé de couper cette grande tige-là ici pour essayer de récupérer des clones. Le GMO Animal Cookie, euh, c'est la même chose. Si je coupe celle-là, ça va commencer à devenir de plus en plus vide. Mais c'est ça, une chasse au phénotype. Hein? Euh, GMO Animal Cookie numéro 3, c'est la troisième graine de, de, de, de cannabis de cette variété-là. Euh, Est-ce que le, la troisième graine de cannabis va être la meilleure? Toutes des petites différences entre la première graine de cannabis, la deuxième, la troisième, des fois c'est seulement euh, la hauteur de la plante, une autre va donner plus de grammes. L'autre va avoir des petites différences dans, dans euh, sa demande euh, en approvisionnement d'eau, plus de nutriments, d'autres vont être moins, moins, moins gourmandes. Et naturellement, il y a des petites différences dans le goût entre une graine de cannabis et une autre, même si c'est la même variété. Euh, plus que de stabilité, plus que la compagnie de graines de cannabis a une bonne réputation, les graines de cannabis sont supposées se ressembler le plus possible. Donc si vous achetez des graines de cannabis d'une marque qui n'est pas vraiment réputée, il va y avoir une grosse grosse grosse différence entre un phénotype et un autre. Ok gang, donc on va faire la défoliation, on va trimer surtout le, sur le pink -couch, Là, vous allez le voir, euh, il va y avoir une grosse différence. Tandis que les autres, ils sont tellement petits, tellement un peu vides que... Mais vous allez voir la différence ici, là, il n'y en aura plus. Alright, alright. Vous avez compris le principe. On va enlever le bas des plans en espérant récupérer des clones, des boutures. Et on va changer le cycle de la lumière en 12, 12 heures allumées, 12 heures fermées. Présentement, c'est pas 12 heures, 12 heures, c'est 18 heures allumées, 6 heures éteintes donc ça va être 12-12. On va essayer d'imiter l'automne pour dire à ces fleurs-là. Hey, c'est l'automne, c'est le temps de nous donner des fleurs. Alright, gang, c'est toutes des euh, femelles. Ce sont des euh, clones et des graines féminisées. Donc, il n'y aura pas de surprise. Pas besoin d'être super attentif, même si on l'est quand même un peu toujours. Les deux couches de couches vraiment, manque de nutriments. Je les ai laissés vraiment euh, aller. Euh, ils sont rentrés dans la tente là, dernièrement on va en prendre soin, on va donner une shot de nutriments immédiatement pour euh, la nutrition, pour la floraison euh, et puis on va compter les jours de floraison, pas à partir d'aujourd'hui mais environ là, dans 5-6 jours quand on va voir apparaître là, euh, les premiers pistilles donc il y en a qui calculent première semaine semaine de floraison après les sept premières journées qu'on a tourné ça 12-12 Ici à Windman, les sept premiers jours de floraison, ça va. on va commencer à compter ça après la première journée qu'on va avoir des pistilles. Puis c'est quand qu on va commencer à avoir des pistilles, environ cinq jours après qu'on met ça en 12-12. Alright gang, il y en a quelques-uns, ça va être cinq jours, d'autres ça va prendre six jours, d'autres quatre jours. Donc euh, c'est des détails, mais il y en a qui veulent être précis. Donc on va euh, continuer comme ça. Alright, donc avec Windman, on calcule le premier jour de floraison à partir du, de la première journée qu'on va voir des pistilles alright gang, regardez la suite du vidéo défoliation immédiatement alright gang, donc euh, j'ai identifié mes clones Doji j'espère que les racines vont pousser donc c'est pas encore des clones parce qu'il n'y a pas de racines c'est seulement là, des boutures euh, j'en ai mis euh, deux et trois à l'intérieur L'humidité, je veux qu'il y en aille. J'ai rincé mes bouteilles, c'est pour ça qu'il y a des gouttes d'eau. Mais, euh, il y en a qui vont dire qu'il y a beaucoup de feuilles. Mais, présentement, présentement, cette technique-là fonctionne très bien pour mes clones. J'ai un bon pourcentage là, euh, de réussite. Donc, euh, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Mais... Euh, mon master, euh, mon master Grower était pas content là, de, quand je lui ai montré ma technique de clone. Euh, mais je ai dit, écoute, c'est ça, ça, pas pire. C'est pas pire. Donc on va voir là, dans le futur si ces doji-là vont. Euh, si ces boutures de doji-là vont être, devenir des clones. Euh, je vous tiens au courant. Donc on va aller voir là le restant de la tente. Euh, J'ai fait une grosse, grosse défoliation, là, vraiment euh, exagérée. Euh, c'est quoi une défoliation, hein? C'est quoi? Euh, ben en gros, c'est une grosse coupe de cheveux. Donc, euh, carrément, euh, la coupe champignon. On garde tout ce qui est en haut et on coupe en bas. Donc, je vous le dis, la tente a de l'air vide. Les deux premières semaines euh, qu'on met ça en 12-12, la lumière 12-12, la plante va réagir, là. Et puis, elle va nous donner, là... Euh, un bon 10 à 14 jours de stretch. Un 10 à 14 jours, là, qu'elle va donner un, un go pour la croissance. Allez, hey, on va voir ça tout de suite. Alright gang, donc, vous voyez l'eau là. J'ai déjà donné des nutriments. Euh, des nutriments pour la floraison. On va mettre la lumière en 12-12. Vraiment, vraiment dégagé en dessous. Là. Vraiment assez exagéré. Il s'est on voit bien, lui ici, et là, il est tout seul en dessous la lumière, fait que je l'ai laissé en vie, mais c'est vide, c'est vide euh, présentement, j'ai encore du couche couche à fumer j'ai encore du pink numéro 4, mais ça achève euh, à fumer ça, je veux savoir c'est quoi ça goûte si c'est pas bon, on jette les clones si c'est bon, c'est le fun doji numéro 1 on a hâte de voir ce que ça goûte si c'est pas bon, on jette les clones on est dessus. Et puis ça, dans le fond, c'est un Glouki numéro 4. On s'en calisse. Alright, donc euh, dans 5 jours, regardez mon Instagram. On va mettre des petites photos, des, euh, des pistilles qui vont commencer. Et puis, euh, la floraison commence avec les deux Vipar Spectra. Et puis, on va ajouter la lumière. On va monter ça à 800 PPFD. Alright gang, je vous adore. On met un pouce à la vidéo, on écrit un commentaire. Allez vous abonner sur mon Instagram et sur YouTube. Activez la cloche pour savoir exactement quand que je vais mettre une vidéo en ligne. Alright gang, ciao!